Bonjour à chacun et chacune, vous qui nous regardez, vous qui entendez, j'espère, que vous soyez d'ici ou d'ailleurs, par ou d'ailleurs. Ce temps de confinement nous invite à créer, à inventer pour maintenir des liens, et en particulier au nom de notre foi. Et ce matin, c'est le Seigneur qui nous rassemble au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen ce début de célébration, nous pouvons nous tourner vers le Seigneur, pour qu'il nous aide à dépasser tout ce qui pourrait nous empêcher d'aimer et de rencontrer en vérité. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde, appelé tous les pécheurs, prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Et que ce Dieu tout-puissant d'amour conduise nos pas au chemin d'éternité pour les siècles des siècles. Amen. Fais-nous vivre à tout moment, Seigneur, dans l'amour et le respect de ton saint nom. Toi qui ne cesses jamais de guider ceux que tu enracines solidement dans ton amour, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. J'en ai écouté la première lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Philippiens. Frères, c'est nous qui sommes les vrais circoncis, nous qui rendons notre culte par l'Esprit de Dieu, nous qui mettons notre fierté dans le Christ Jésus et qui ne plaçons pas notre confiance en ce qui est charnel. J'aurais pourtant moi aussi des raisons de placer ma confiance dans la chair. Si un autre pense avoir des raisons de le faire, moi, j'en ai bien davantage. Circoncision à huit jours, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, Hébreux, fils d'hébreu pour l'observance de la loi de Moïse, j'étais pharisien. Pour ce qui est du zèle, j'étais persécuteur de l'Église. Pour la justice que donne la loi, j'étais devenu irréprochable. Mais tous ces avantages que j'avais, je les ai considérés, à cause du Christ, comme une perte. Oui, je considère tout cela comme une perte à cause de ce bien qui dépasse tout, la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. Parole du Seigneur Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Chantez et jouez pour Lui. Redites fin ses merveilles. Glorifiez-vous de son nom très saint. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Cherchez le Seigneur et sa puissance, recherchez sans trêve, sa face. Souvenez-vous des merveilles qu'il a faites, de ses prodiges, des jugements qu'il prononça. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Vous, la race d'Abraham, son serviteur, les fils de Jacob qu'il a choisi, le Seigneur, c'est lui notre Dieu, ses jugements font loi pour l'univers. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Alléluia Alléluia Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, dit le Seigneur, et moi je vous procurerai le repos. Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Écoutons cette bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Venez tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et leurs scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole Si l'un de vous a 100 brebis et qu'il en perd une, n'abandonne-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la retrouve Quand il l'a retrouvée, il la prend sur ses épaules, tout joyeux, et de retour chez lui, il rassemble ses amis et ses voisins pour leur dire « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis, celle qui était perdue. » Je vous le dis, c'est ainsi qu'il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. Ou encore, si une femme a dix pièces d'argent et qu'elle en perd une, ne va-t-elle pas allumer une lampe, balayer la maison et chercher avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve Quand elle la retrouvée, elle rassemble ses amis et ses voisines pour leur dire « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la pièce d'argent que j'avais perdue ». Ainsi je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se convertit. Acclamons la parole de Dieu. dans la première lecture il s'agit d'une conversion de la part de saint Paul et qui dit être juste dans l'évangile il y a à la fois les publicains et les pécheurs qui viennent écouter Jésus et puis les pharisiens et qui viennent récriminer en quelque sorte diviser parce qu'ils savent ils connaissent ils n'ont pas besoin qu'on leur explique et puis en plus, pourquoi s'occuper des plus fragiles Ce n'est pas eux qui sont les premiers, c'est ce qu'ils pensent. Et dans la parabole, en quelque sorte, on nous évoque la comparaison entre les brebis et l'humanité et l'homme, mais aussi la joie. Cette brebis est du même troupeau, il n'y a pas de différence. À la comparaison, ça veut dire le même troupeau, la même humanité. Si une personne s'égare, nous avons tous cette responsabilité de mettre notre énergie à la retrouver. Puisque c'est là le sens même, je pense, de notre engagement de froid. Ce n'est pas une personne qui a quitté le troupeau volontairement pour vivre autre chose, auquel cas elle est libre. Mais elle est perdue. Il faut la rechercher. Remarquez qu'il y a quelques années avec des enfants, les enfants m'avaient dit, mais il suffisait que le berger prenne les 99 avec lui, comme ça il n'en perdrait aucune. Il faut aller chercher l'autre. Pourquoi pas Et donc, il y a cette joie des retrouvailles. Mais pour la retrouver, il faut rester sur le chemin. Aller vers l'autre, mais toujours en veillant à faire du bien. Il y a un passage aussi euh, qui nous dit qu'il y en a qui n'ont pas besoin de conversion, parce que justement ils pensent que tout va bien. Et peut-être que ce passage de l'Évangile nous dit bien qu'on a chacun à faire ce chemin, de conversion. Alors, comme nous sommes tous ou à peu près masqués, partout, et jouer avec le mot, mais nous sommes invités à travers cette lecture à démasquer ce qui divise, ce qui rejette, ce qui sépare, ce qui perd, et à plutôt à veiller, même masquer, à nous reconnaître les uns et les autres. au risque alors de rejeter tous ceux et celles qui je pense ou on pense, qui ne sont pas dans, dans la bonne voie. Nous avons à aller vers Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain du royaume éternel. fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Seigneur, le sacrifice de louange et de pardon, afin que nos cœurs, purifiés par sa puissance, t'offrent un amour qui réponde à ton amour par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur, sois avec vous. Élevons notre cœur. notre Seigneur. Le rappel de sa mort provoque notre amour, l'annonce de sa résurrection ravive notre foi et la promesse de sa venue nourrit notre espérance. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous proclamons Saint, Saint, Saint, le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, Toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce il le rompit. Il le donna à ses disciples en leur disant Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il a pris la coupe remplie de vin. De nouveau, il a rendu grâce. Il leur a dit « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. mystère de la foi, nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons, qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, de tous ceux et celles qui font ton Église à travers le monde. Fais-la grandir dans ta bonté, dans ta paix et ta charité avec le pape François, notre évêque Marc et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous ceux et celles qui, depuis quelques semaines, Vive le passage à traverser dans cette situation pandémique. De tous les hommes, de toutes les femmes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permet qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange, par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles.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 qui nous invite à vivre notre foi, mais aussi à partager cette paix avec tous ceux et celles que nous croisons au fil des jours. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prend pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prend pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, Donne-nous la paix. Heureux sommes-nous ce matin, d'être invités à partager ce repas de l'amour et de la tendresse de Dieu. Voici celui qui nous ouvre les portes du Royaume. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Devenons ce que nous recevons, le corps du Christ. Rends-moi fidèle, Seigneur, à ce fil d'espérance et ce peu de clarté qui suffisent pour chercher. Rends-moi fidèle, Seigneur, à ce vin de ta coupe et ce pain quotidien qui suffisent pour marcher. Rends-moi fidèle, Seigneur, à ce brin d'allégresse et ce goût du bonheur qui suffisent pour chanter. Rends-moi fidèle, Seigneur, à ton nom sur mes lèvres, à ce cri de ma foi qui suffisent pour veiller. Rends-moi fidèle, Seigneur, à l'accueil de ton souffle, à ce don sans retour qui suffise pour aimer. Sœur Marie Pierre. Ainsi, Seigneur, nourri de ton Eucharistie, nous te supplions. Chaque fois que nous célébrons ce mystère, fais grandir en nous ton œuvre de salut, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et que ce Dieu Tout-Puissant d'amour nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons et nous dans la joie et dans la paix du Christ en vous souhaitant chacun et chacune une belle journée. Et vous disant qu'étant pourtant seul ici, mais je me sentais bien en communion avec beaucoup de monde. Et donc, euh, belle journée au soleil